Good מorgen, אלי הידא ניסיון שaujourd'hui לאלון נישמהת עבור מנדחאי בן יצחק ופנני ודורב את השר. שואל שתה ואוסיף לדיין נפרשים את הétude 2014. 5 דקות אינטנסיבית. אנחנו נוזגנו עם השרחתיי, ואמוד Perry קיוד אלף מישנה גימל. נשים שינית ארובות ולא דותהן. יגדלו נשים ומותו. ארבעה אחורצים נחט, ואחד מייבמ אוחה. הוא וששלושה אחורצים נחקרו, ואחד מייבמ. On va rentrer maintenant dans notre Mishnah et ensuite aux prochaines Mishnah avec des situations un petit peu délicates, délicates, délicates, ouais, on parle français, par Nibble, et des, des situations délicates de, euh, de, de, de bébés qui vont se mélanger, on va plus savoir qui est le fils de qui. Malheureusement, ça peut arriver à la nurserie, enfin à la à la clinique, où il y a eu cinq mamans qui ont accouché, il y a eu cinq garçons qui sont nés, et puis après, on a perdu qui était le fils de qui. Impossible de trouver qui est le fils de qui. Qu'est-ce qu'on va faire On va donner un enfant à chacun, chacun selon le, ce qu'elle va plus ou moins ressentir que c'est plus ou moins sa mère, elle va prendre un enfant, elles vont l'élever. Maintenant, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est -ce réellement son fils ou c'est le fils de la voisine maintenant, c'est son fils. Bon, elle va les élever, et la vie va continuer comme ça. À part ça, chacune de ces mamans, elle a en plus de ça un frère. Elle a en plus de ça un autre enfant, de son père aussi, euh, un autre enfant. Il s'avère que maintenant, d'accord, je vous présente la suggestion. Donc on a cinq frères, cinq enfants, on ne sait pas qui est le fils de qui, et on a par ça cinq frères, donc on ne sait pas est-ce que c'est le frère de chacun. La Michèle va enseigner maintenant qu'est-ce qui se passe. Lorsque, imaginez qu'il est cinq enfants, qu'on ne sait pas qui sont-ils, les enfants mélangés, et eh bien ensuite ils meurent les cinq en même temps, et ils laissent cinq femmes qui ont eu une à de Yiboum à faire. En théorie, la problématique c'est quoi, elle est très simple, on ne sait pas qui est le frère de qui. On va prendre le premier cas. Imaginez il y avait un Réhouven qui s'est marié avec Rachel. Maintenant, donc Réhouven, lorsque Réhouven va mourir, il faut faire le Yiboum, il faut que le frère de Réhouven fasse le Yiboum à Rachel. Le problème, il est que le frère, le pseudo, le prétendu frère de Rouven qui a grandi avec lui dans la maison, peut-être qu'en réalité, ce n'est pas son frère, peut-être que son frère, c'est un, un, un des quatre autres femmes. Le principe est très très simple. Il va falloir que maintenant, qu'à chaque femme, pour chacune de ces femmes, on va leur faire quatre, cinq, parmi les cinq frères, quatre vont faire la Khalitsa à une, puis le cinquième pourra faire le hiboum. Parce que dans ce cas-là, on va dire, écoute, de deux choses une. Soit c'est pas ton frère, donc celui qui était ton frère, et celui qui était le vrai Yavam, il a déjà fait la khalitsa Et dans ce cas-là, tu te maries avec le frère, maintenant, là, il, il, il va se marier avec une euh, avec une femme, une, une femme qui a eu la Khalitsa, une khaloutsa tout simplement. Et si toutefois c'était pas la bonne femme, donc finalement c'est toi qui es le vrai Yavam, bah, très bien, tu fais la mise à deux hiboum sans aucun problème. C'est le principe de la Mishnah, c'est très simple, on fait tout ça dans les mots. Hamesh Nashim, cinq femmes, Shinita la que les enfants ont été mélangés. Higdilu <mets> Ata ensuite, les enfants mélangés sont grandis, ont grandi, et ils ont marié des femmes, et les pauvres, les cinq, ils sont morts. Alors qu'est-ce qu'on fera Eh bien on commence avec la première tout d'abord, on va prendre la première femme du premier. Et on va les faire Arba, Nachat. Quatre, des frères, des autres, vont lui faire la Khalitza. Et un, le cinquième, va pouvoir lui faire le hiboum. Et on va dire de deux choses l'une. Donc, comme on a dit, soit es en train de faire le hiboum parce qu'en réalité c'est toi le vrai frère, soit tu n'es pas le vrai frère, dans ce cas-là, le vrai frère a déjà fait la Khalitza, dans ce cas-là, tu peux te marier avec la femme la Khalitza. Ensuite, on s'occupe maintenant de la deuxième, on s'occupait de la femme du la femme de Rachel, et à part ça, la femme de du deuxième frère, du deuxième, du deuxième douteux, Shimon, et lui, il s'était marié avec Léa. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire Eh bien, de même, la même chose. Ouh, Shlosha, le même frère qui avait fait le hiboum, il va maintenant lui faire la khalitza, et les trois autres vont aussi faire la khalitza. Donc elle a reçu quatre khalitza. mais il va faire le hiboum, et on continue ainsi de suite. On va prendre ensuite la troisième femme, on avait Rachel, Léa, maintenant on va faire Bilha. après Zilpa, et de nouveau, quatre vont lui faire la khalitza, et après le cinquième il fera le hiboum. Il s'avère que quoi Il s'avère que maintenant, on a fait quatre fois la Khalidza, et une fois le Yiboum, à chacune de ces femmes. D'accord De ces femmes. En théorie, en fait, si ça vous intéresse, on aurait pu aussi procéder autrement. On aurait pu faire, en fait, qu'on prend, au lieu de faire que chacun, il va faire la, une, il va faire la Khalidza, on aurait pu faire aussi que on va prendre quatre des... Pseudo-frères, on va leur dire, faites la Khalidza, à oh, toutes les femmes, et le dernier il va se marier avec les cinq femmes aussi, c'est aussi une éventualité. D'accord Mais la Gama, elle le dit, en théorie, j'ai oublié de la répondre à la Gama d'ailleurs, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, quel est le problème Ah, c'est ça, ça va être notre adieu parce qu'on a de peur qu'on préfère agir de la sorte, de manière à ce qu'avec un peu de chance, on a. On va se retrouver que finalement, il y a eu parmi tout ce chloed-là, tout ce mélange, il y en a au moins un qui a réussi à faire la mise à deux boum comme il fallait. Voilà. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.